C'est reparti! On a plein de Justin à battre. Ah non, on en a qu'un. Tu es trop jeune pour comprendre, mais les femmes aiment les garçons cool et un peu neuves. Alors je me disais qu'en me faisant passer pour Justin, je plairais plus Sophie. <rire> ok. Toutes les femmes sont mes camarades d'armes. Elles me connaissent toutes, c'est pas la peine de les baratiner. ça s'est fait ouais, ils ont peut-être euh, capturé des pokémon obscurs euh, depuis la dernière fois là allez 33 et 26 cool ah, attention pokémon haut oh. Ta mère là... Ne touche pas. que je l'aurais d'un coup je le sentais oh maman j'ai perdu oh bah oui t'es qu'un gamin mais tu caches bien ton jeu ah y a un truc merci bon je vais là Oh oh. Bienvenue au centre de formation Pokémon, ou comme tout le monde l'appelle, le CFP. Ah, tu as une lettre du mire pour Justin, c'est vrai Ah, mon petit dom me dit... <rire> je m'en doutais que c'était un méchant. Mon petit dom me dit que tu... je dois te prendre cette lettre. Ah, vas-y, essaye. Heureusement que les règlements de compte c'est toujours sur les combats Pokémon là-dedans Euh, bah je vais faire exactement boire les mêmes attaques sur les mêmes Pokémon. Ah. Un obscur. Alors, un morsure, c'est trop risqué je pense. Je mets de charge, c'est moins fort déjà. Et là, bah, je mets rien, je mets ça. Ouais. On va en mettre quelques-uns encore. Oh et tout ça Alors ah, pas non ça c'est ça fou moi c'était hurlément on s'en fout ouais encore un charge et euh, après euh, je leur signe bolle apparemment ça n'a pas des efficacité sur Natu ça yo là je le mets quand même si j'ai mes charme après j'ai peur que peut-être que ce serait efficace mais j'en sais rien en fait pas sûr voilà oh doucement par contre quand je dis efficace c'est efficace euh d'attaque hein, bien sûr, efficace pour euh, le statut, bon je vais mettre une pokéball et j'espère que c'est bon là, j'ai soigné des molos en plus T'as qu'à voler nos Pokémon aussi. Elle m'a vu euh, voler son Pokémon. Non mais je l'ai pas volé, hein. C'est juste que, c'est juste que je le sauve. je peux pas utiliser utiliser celui-là c'était le, le laquelle maison où je pouvais prendre des livres je soigne les Pokémon peut-être plus par là sens que des combats on va en avoir encore euh, pas mal pas fanatique Monde. là, oh, j'ai déjà vu ce gamin c'était pas au labo, -monde. si c'est ça, non, je suis bête, je suis Justin maintenant, <rire> je ne peux pas l'avoir vu, salut, je m'appelle Justin et je combat pour la justice, si tu as besoin de conseils, je suis à ton service mon ami, hein, un labo dans le désert, tu dis, non, je n'ai rien dit de tel, tu ne me crois pas il se fout de ma tronche en plus. Petit fouineur, en quoi ça t'intéresse En fait, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est euh, de sauver tout le monde. Que ce soit Pokémon, humain. Euh, ou pas les ici euh, comme ça. Euh. Alors d'un coup ça j'aime bien c'est d'un coup bon il n'y a pas de pokémon obscur hein. apparemment il y en a que deux Ouais, c'est tout fini. D'un coup, je les ai eu ces Pokémon. Tu es notre pire cauchemar. Ah ouais, carrément. n'oublie pas ça. Ok. Faut pas que j'oublie quoi exactement. Ah oui ça, le truc là, merci. C'est méchant toi aussi. Quoi, tu me regardes avec su suspicion là Bah ben, ouais. Aïe aïe aïe, on dirait que tu sais bien cerner les gens. Ouais, j'essaye d'y chez moi ça. Bon, je peux peut-être me faire avoir de temps en temps dans la vraie vie, mais bon. Un jeu vidéo ça va. Alors, morsure sur le petit chien et Flamèche sur magnétique. Ah ouais, cool, d'un coup. J'aime ça quand ça va vite comme ça. arrive, bon bah là, bah on ça, ça. Je pense pas que ce sera d'un coup. Hein, sur Mmh. le petit chien, il est... il, il, il existe, hein. bon. Ah non, c'est pas flammé, je suis sous voyons. Feinte. Ça fait. d'un coup. Ah ben je l'aurais pas pensé. Hein. Ah vous allez trop bien ce Pokémon. Dommage qu'il est pas obscur. Hein. Je l'aurais capturé. Je l'aurais gardé dans l'équipe. Là, on l'a pas eu d'un coup. Genre un niveau 27 là bientôt. Non, ce se sera pas après ce qu'on là. Je pense que ce sera après le prochain. un jour, cette ville se regroupe. Hum. C'est ça, bon. Et la dame, là C'est vrai Ouais. Par contre, là, c'est pas le voir de Justin. Je m'appelle Justin, je suis le numéro 6, il y a donc 5 autres Justin. donc ça dit encore 5 autres combats. Nous sommes 6, donc notre présence est sextuplée. Notre charme aussi est sextuplée, on fait pas de figuration. Bon, sachant que j'en ai déjà battu 2, donc euh, il doit pas en rester beaucoup. 3 avec celui-là, je dirais. Allez gamin, je vais t'affronter avec mon pouvoir sextupé, père. Oh, je vais les cramer, là, Pokémon Plante. Youpi D'un coup Aïe. Attendez, c'est quoi C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi et ça, c'est une ancienne pour me hum... Ouais, je veux bien. J'aurais préféré ma chouille, mais bon. C'est plus puissant, c'est pour ça. Ce sera peut-être pour plus tard, quand il y aura plus de niveaux. Le troisième là qui lui reste, je pense que ce sera en obscur. Celui de tout à l'heure, il n'y avait que deux Pokémon et lui, il en a... et ouais, d'un coup je deviens trop fort là, attention marsure et oh, enfin, moi flamme je suis encore ailleurs c'est qu'à force de faire des combats aussi euh, je gagne en niveau Eux, ils sont qu'au niveau 20 sûr hein. j'ai l'avantage surtout avec Noctali. Je suis déçu à la puissance 6. Ok. Tu n'as encore rien vu de notre amour fraternel. Elle est belle, l'amour fraternel. Moi, je pensais qu'elle allait, qu allait me parler du combat de vient de faire, d'ailleurs, mais mais toujours la même chose est ce qu'il a un des justin par là en volant genre toi là enfin non c'est pas un justin il y a un, un voleur je veux dire je crois que tu pourras avoir besoin d'un objet pour remettre tes Pokémon en forme. je vais te dire un truc voilà je m'en doutais je suis sûr que tu vas avoir quelque chose si tu arrives à me battre. Je m'en doutais que ce pas le vrai vendeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait des vrais euh, personnages je, voilà, je vais plutôt mettre le mensonge sur lui et flammer sur lui et Je vois niveau 34 ça c'est cool à partir de là et voilà merci bien encore une luciole Ouais, d'un coup Oh, c'est une D'accord D'un coup aussi Ah non, même pas et l'autre, on va voir si je l'ai d'un coup. Ouais. Comme l'autre. Comme l'autre riciole. Pokémon O. Oh. Il ouais, faut que je fasse attention au Pokémon O oh, parce que là.. Moi c'est un Pokémon fut j'ai. C'est un désavantage. Donc bah, du coup, je mets pas tout sur ces vipères. Je hein. tout mettre sur le euh, web. Ouais, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on finit. C'est hyper parti, Il ne devait pas me donner quelque chose. Là, le vrai vendeur, il est là. Quoi, un soldat du couvent a bloqué l'entrée étonnant qu'on n'avait pas de clients. Très bien, par les temps qui courent, nos marchandises sont très utiles. Acheter, bah oui, pendant que j'y suis. Oh, ouais, cool, les mecs, on a des hyper balls, super -boules. J'ai eu là. Ben, du coup, euh, j'ai pas assez pour prendre mon... Pokéball, j'en achète plus. Hein. C'est que Super Bowl et Hyper Bowl, maintenant. Là. En vrai, ça va pas le coup. Ils vont quoi, lui les... Il dort. Hein Ah pardon, j'ai dû m'assoupir. C'est si tranquille ici. Normal, je viens juste de... Débloquer euh, la situation. Ah ouais, mais bah alors là... Euh, C'est trop cher là. <rire> J'aurais bien voulu les PV+. Plus, ouais. Ça va être pour tout de suite. Hein. Ah ouais, parce que là, faut que j'achète plein de super et hyper balls. Et là, j'en ai eu que 4 là, ce que j'avais, là, en avant. Oh là là. Eh hey, attends-toi, là. Je suis sûr que t'es pas le vrai. Viens là, viens là. Hé, hey, où oh. oh, non, mais dis donc. Viens ici tout de suite. Hein, tu veux m'aider? Bon, merci, mais tu devrais te préoccuper d'abord de toi. Je m'en doutais. Allez, go, ça reparti. Il à tout le monde dedans. Donc au moment j'ai pas vu beaucoup de Pokémon obscurs. Pas sur bon bouton, ça risque pas de marcher. Bon hein. allez, ouais, hop. Oh, genre il un tout petit PV. il a peur de moi. Il n'a pas fait tomber un truc qui brille lui. Elle, elle, c'est pas vrai. Oh non, le groupe Ombre a infiltré la ville. Mince, notre couverture était été vantée. On doutais. Tu aurais dû rester jouer joyeusement à la tour titanique. Bah ben non, si je suis revenu, c'est qu'il y avait une raison. Et je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Dans bon, leur façon de parler, tout ça, ça se voyait trop. D'abord, surtout elle, parce que elle, j'arrive dans la ville et hop, elle me fait aller ailleurs. Ça se voyait trop. ça fait un flammèche là-dessus ça me surprend bon la coupe kick-dub par contre elle a pas fait long feu hein. ah, il n'y en reste plus qu'un bon ça ça va au limite bon, en fait ceux qui sont euh en uniforme, ils ont plus de Pokémon. On va remarquer celle-là aussi. Genre, euh... Non, c'était les Justin qui avaient plus de Pokémon, je crois. Je t'ai donné cette boîte au log pour que tu pars. Bah oui, justement, j'avais deviné. <rire> Assez c'est hein. Tiens, il y en a un, Justin. Ouais, je m'appelle Justin Weaver, yes. <rire> je suis le plus fort des bars, l'aise, et le gars le plus populaire de Fenacity, en plus. Autrement dit, je ressemble, je ressemble à Justin Weaver sans aucun déguisement. Lol, je blague. Regarde-moi, j'ai l'air cool comme Justin, non Allez, je vais t'affronter. Il avait déjà perdu contre moi l'autre fois, mais c'est comme les autres d'ailleurs. Ils veulent se battre encore et encore. Ils veulent bien, non, mais ils viennent pas pleurer après. Hein. Ouais, deux d'un coup, ouais. Ça, c'est bien. Là. Euh, morsure. Et feinte, Là, Moi, ça va être d'un coup aussi, hein, j'imagine. Ouais, ah, trop fast touch, les mecs. On les a eu d'un coup, tous les trois. C'est ce que j'appelle une défaite lamentable. Sale game hein. ah, il est en colère. Quand je deviens sérieux, les conséquences peuvent être graves. C'est pourquoi j'y suis allé doucement avec toi. Mais oui, bien sûr. Un excuse bilan On dirait que les événements s'accélèrent ici. Je crois que notre couverture a été éventrée. Je pense qu'il est temps, de toute façon, qu'il fallait que je sorte de ce costume. Ouais. Je peux bouger normalement à nouveau, je vais pouvoir me battre en ayant toute mon essence. En tout cas, il n'a pas toute sa tête, hein. Vous, êtes, vous avez tous un problème psychologique, hein. De poissons, ça va aller vite fait. Et si je les bat tous d'un coup comme ça, ça va être rapide encore. c'est Justine Surtout que je dois euh, tous battre pour, euh, pour passer là après le bon je et les autres aussi. Hein. Là on a presque fini je pense. Par contre on l'a pas eu d'un coup. Trois coups ça va être. Ça va être le troisième coup. Et les autres, on les a tous eu d'un coup quoi. <rire> Truc de ouf. Et voilà. Je ne suis pas censé perdre comme ça, c'est pas bon ça. là pas... Je suis sûr que c'est encore oh, Regarde-là. Le regard que tu me lances en long. tu connais ma vraie identité? Bah, ouais. Tu si sais c'est quoi, t'as raison. Évidemment, j'ai raison. Il y a plein de choses qui lui vaudraient mieux que tu ne saches pas, mon garçon. Ah oh, ouais, mais je sais tout déjà. Vous êtes des voleurs Pokémon. Vous les empoisonnez. Et en plus, vous, vous voulez euh... voler des villes en gros et euh, le monde entier même et ils enferment tous les autres enfin, je sais pas ce qu'ils en ont fait mais bon je pense pas qu'il y ait de crime hein, dans pokémon bon, je dirais plutôt euh, pris au piège enfermé comme tout à l'heure, là, avec le magasin, là. Oh, un coraillon. Il n'est pas obscur, en plus. Oh, pas de chance. J'en voulais un. Moi, je voudrais un coraillon. Et un absol dans mon équipe. Ça changera de de mes équipes sur mes YouTube d'ailleurs. Je vous rassure, hein, j'ai pas toujours les mêmes Pokémon dans mes équipes. Hein. C'est pas facile de choisir. Hein. Pourquoi as-tu voulu te mêler de nos affaires bah c'est pas vraiment ce que j'ai voulu en fait, c'est que j'avais pas le choix, tout le Je vais pas vous laisser euh, foutre la merde quand même. Ouais. Je veux rien s'il reste encore des gens. Donc elle c'est une vraie, donc pas besoin d'aller me piquiner. Là, y a, euh, là y a personne, on a tout fait. Là-dedans, par contre, tu es bon. Mais ta manière de combattre est différente. Les Pokémon ne sont que des outils pour le combat. Ta façon de combattre, tu es vraiment trop doux avec tes Pokémon. <rire> ah bah ça, ça pouvait être que pour dire des conneries pareilles. Apparemment, tu m'écoutes pas. Je crois que je ferais mieux de t'affondrer pour que tu comprennes. Bah en fait, c'est plutôt moi qui va lui faire comprendre. Je pense que je vais beau lui faire comprendre, ça ne marchera point. Ça me plaît. Genre 10 niveaux d'avance sur les autres. pour sait que ça va vite les combats là. Alors, alors, sur ici, Et flamèche sur la plante. Ah mince, j'ai mis fin. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Je peux lui mettre flamme. Ah bah oui, du coup. Euh... Ah remarque, c'est peut-être pas plus mal, parce que vu que c'est un Pokémon obscur. j'en mis Flamèche, je... il serait K.O. Bon même... bah, heureusement que j'ai une mauvaise manipulation, finalement c'était une bonne manipulation du coup. Parce que j'avais pas fait gaffe en fait que c'était un Pokémon obscur. Du coup, ça m'a... J'allais faire soigner les Pokémon, là, Hmm. Objet Attendez, je viens y un niveau combien 20 22 oh, Ouais, hein. Ça passe Les Pokéboules encore Moi je dis jusqu'au niveau 25 les Pokéboules mais par contre euh, pour être déçu tu ne comprends pas ce que nous faisons voilà c'est bien ce que je pensais toujours pas compris ah, quand t'es con t'es con moi. alors là il ya Justin mais là là ouais, ça doit être un gentil bon bah il va falloir mettre Justin maintenant je vais sauvegarder un petit coup Tu sais, je suis le vrai Justin Quoi Tu crois que je suis un imposteur Ok, c'est vrai, si tu veux être précis Je suis le vrai imposteur de Justin <rire> N'importe quoi Même Justin n'a rien pu faire Lorsqu'on lui a montré le le rib La ribambelle d'otage. Lui, le maire et les autres Ont été des prisonniers modèles. Ils se trouvent dans la cave du CFP Si tu veux jouer les héros et les sauver Libre à toi, mais il faudra d'abord me vaincre Je m'en doutais Qu'ils avaient enfermés alors là je vais faire ça du puis -so. ça va être le dernier combat là je pense Parce que c'était le dernier de Justin mais. je suis sûr qu'il en a au moins un obscur et souvent c'est pour la fin ah, euh, c'était quoi qu'a pas infecté j'ai pas bien vu ça dommage Ouais, tout ce bien. morsure et encore morsure ah non mais c'est pas cool ça mais... il a raté son attaque oui au niveau 35 il ouvre son attaque non mais où je vais pas laisser passer ça moi hein enfin, je vais mettre poursuite enfin, C'est pas possible ça. Ah oh, Il résiste. Oh Du câble là Ah pas non Je vais plus avoir de meurture non plus. Il ah, ne faut pas louper ses attaques là. Hein. Voilà. Je préfère. Bon, doucement, pas trop fort quand même. Ce qui est obscur. Ouf. Mais où ça la trouille Bon bah c'est le moment là, c'est le bon moment pour, euh, pour attaquer. N'est-ce pas Enfin pas pour attaquer, pour l'attraper je veux dire <rire> oh. J'ai tout raté. Et ouais. Merci pour les 1000$. dollars hum, Désolé, mais me battre ne te permettra pas de les libérer. Tu as besoin d'une clé pour prendre l'ascenseur qui mène à la cave du CFP. Moi, je ne suis pas assez important pour qu'on me la confie. Ah merde, je cherche une clé maintenant. Ah, ok. Donc euh, parce que ça, je vois bien que ça contrôle quelque chose. Bon, il faut la clé. Allez là. C'est ça que ça doit ouvrir. Une clé, une clé, Ça doit être à l'extérieur. Hein. Ah, je vais soigner euh, Pokémon déjà. Et après, je vais aller en haut là. Peut-être que je peux passer, maintenant Hop, ça, c'est fait. On a fait une bonne sieste. Maintenant, ça partit. est ce que je peux passer Bah, on dirait que notre secret est découvert. On ne souhaitait pas attirer l'attention avant d'avoir fini l'opération de récupération, mais il est trop tard maintenant. Ouais, je vais pouvoir passer après le combat, quoi. <rire> oh là, j'ai dit récupération, oublie, oublie ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Il t'a après de mettre morsure et flamèche j'ai hésité voilà tant que Piffaille est un pokémon plante euh, j'avais envie de mettre mon flamèche dessus hein. ah obscur tant mieux c'est à la trouille. faire ça. Je hum, crois que moi euh, aussi. Ah j'ai peur euh, de faire une euh, faire, euh, faire ça. Et un euh, morceau -sure avec celui de Démolos parce qu'il m'en fait normalement. Pour le Pokémon Ousk. Voilà. Oh non ça même pas... Non c'est pas possible j'ai pas eu. Ah, pourtant j'étais sûr que ça allait bien se passer, ben non. Bon, bah ben, ça sera une autre fois. Ah, je suis deg. Non. Oui, je viens à la fin crois que je sais pas en fait. Une charge, ok c'est pas terrible mais ça peut me servir quand même. Bon allez. Tant je le mets. Parce que charge c'est pas très puissant comme atta attaque et... évoquer ouais, pokémon escure c'est pas mal. D'ailleurs c'est ce que j'aurais dû mettre là tout à l'heure. J'ai fait vraiment euh, le mauvais choix. Mais je m'y attendais tellement pas. Attends, ne, ne... sois pas si dur Pff, Eh ça va, je t'ai même pas pris le bokeh hein. Ah, Marcara il s'enfuit en fait Ah oui, d'accord Je vois où il s'enfuit du coup Ouais, j'ai pas le temps de m'occuper de... de grosses touffes, hein. Je cherche une clé bon, y a personne même, Ah, moi je peux rentrer... Mais... Oh, encore des méchants. Bonjour toi On t'a pas dit que c'était privé Et moi qui disais tout à l'heure, oh ça doit être le dernier combat. On oh, va non, il y en a encore. Oh ouais, cool, d'un coup. Ok, obscur. Et moi, je vais avoir le niveau tronc. ça alors là je vais mettre euh, <rire> c'est là que j'aurais dû garder charge ensuite je vais mettre en folie et tu mets pas un gros morceau de mmh. Donc, je vais capturer j'aurais pas le niveau trop j'aurais quand même préféré capturer. j'ai perdu face à un gamin et ouais, moi t'es pas la seule qui hein. a perdu contre moi encore un combat reste en dehors de ça gamin c'est pour tout bien ok vraiment perturbés dans leur tête hein. ah, c'est pas le moment d'être intimidé, les gars oh. après ce qu'on va on va en rester là et on cherchera la clé au prochain épisode les gars Il doit pas être très loin la clé là Moi bon, je vais mettre euh... Ouais pareil que tellement et hop C'est un tas de morts! Moi j'en ai loupé deux, j'ai pas envie que ça recommence encore. Même si c'est un tas de morts. Moi j'ose plus attaquer maintenant. Je vais lui mettre un trolling, puis voilà. Oh, ça, doit, ça doit pas être suffisant à mon avis. Non, je le fais quand même. Hein. Et tu me la gaspilles pas Tu rentres dedans Je vous jure, je ne peux plus du tout les attaquer, les obscurs. Il y en a deux qui me sont passés sous le lit. Ah, c'est bon. Sinon, il faudrait que je sauvegarde à chaque. Euh, avant chaque combat. Mais bon, ce serait un peu de la triche, hein, de faire ça. <rire> ok, bon, alors c'est moi qui ai perdu. Mais ouais. Et là, je vais sauvegarder et on va se remettre prochainement